Bah okay. euh... Ouvrez mais pas les pas coffres hein Ah ouais je viens. Ouais c'est bon moi ce Attends, y'a un... Y a... 30, 30 <rire> Tiens, je te, je te laisse ça pour, le, hein? pour les totems. Ok, Erwin. Yep. Okay, okay. ouais. T'as vraiment pris la, vraiment pris oh, la tête il arrive. des Matou. coffres alors qu'on a Matou. sorti trois accessoires. Bah oui, des fois qu'on trouve okay. une clé... <rire> MDR Mais non, mais vraiment... Ruine. Oui, Darwin. je l'ai déjà dit. C'est vrai. Oui. oui. Yes. T'aurais pas à dire mais oui. Oh y'a une citrouille là ouais, tu peux les Oh ça détruire va. la citrouille Monsieur est. la citrouille Commissaire de police. Ok, euh j'ai un problème. Tu crois que tu m'aimes Peut-être. <rire> oh y'a une y a y a citrouille tôt, là Concentre-toi, Charco Non mais on l'a perdu, c'est foutu. Charcot mais qu'est-ce que tu as fait Ça va Fais les deals vous êtes, êtes bien bah générateur cool. à, à, plus de, à deux là moi Ouais. Fait ok, il y a. Bah c'est Charco, je pense. Discord, je pense. Ah, ah vous avez fait péter le gène Mais c'est Charco. Et toi pour moi, il y a pas, n'y a pas, a pas Et tu vois, pour moi, c'est moi qui suis poursuivi. Oh, un totem, bou... je vais tout casser Le bouclier, il en a marre là. Ouais, ok. oui. Non, j'arrive dans la maison. C'est un freddy à piège. Ah bah d'accord. Ah, Je suis revenu. Oh, j'ai pas de boost de vitesse parce que quand t'as tu Oh non. Quand t'es euh... personne n'a sauvé Mitrera. Bah mais c'est citrouille, euh... je vais tout casser. Non mais... Allez. Ok. Non. Voilà, <rire> là, là, toi, là, là, toi, là, là. Au lieu de casser les citrouilles. Ah oui, tiens ta lampe. <rire> Il a peur de la flèche, Merci. <rire> non. <rire> Au secours, elle Citrouille. Ah non, elle est cassée. En oh on Je vais chercher, s'il vous plaît. Oui, on arrive. Faites plus vite. J'essaie de leur faire passer la fenêtre. Il veut pas. <rire> Je... Il veut en avoir moins, bon. ah, Raté. Mais. Mais non. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu <rire> vois ça. C'est gentil. Ne te redresse pas. Oh euh, non. Citrouille. Les deux ont raté. Ouais, normalement, c'est... Vous avez réussi à rater ouais, deux flashlights Non mais, non, mais je... en fait, si tu, le... si le... tu flashs à deux, le problème, c'est que tu risques de flasher trop tôt et ça va... Ah, un body block Ah C'est bon. Non, euh, c'est pas passé loin. Non mais en fait, surtout, ce qui s'est passé, il y a eu qu'une seule flashlight qui est passée, pas les deux, hein. Mais ah, euh... c'est la mienne, alors. Il met des pièges en bas. Hein. Je vois ah. pas où t'es accroché. Oui, ah, c'est ta mienne. la cave. Ah, dans la... Oh bah tu trouille, tu peux avoir... Ah bah d'accord Ah d'accord ok, ah oui finish. Ah oui Ah oui Effectivement, oui ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui, On a eh, fait eh, aucun eh, générateur, eh, ok, pardon. Euh, Est-ce qu'il a été cassé le totem à... euh, le... Non. euh, oui non, il est toujours. Oui, hein. non, okay. Par contre le tueur aussi, il est toujours tueur. ah oh, non, je l'entends bien au-dessus, là. Ah c'est bon, je... Tu t'en occupes <rire> pas, à Charcot Il y a je des taches de sang partout, c'est dégueulasse. Alors, je l'avais collé aussi, hein, les... Oui, non, je sais, mais... Pas concentré hein. ouais. cours charco. il ouais, Y'a plus de tâches de sang a priori. Hein. c'est parce que <rire> J'ai peut-être marché dessus un peu trop souvent. Allez, oh, non. Ah non, mais en fait, euh... ah non, plus et il t'a... Okay, de... as OK, tu as ah, J'avais ah, fait quoi. Il vous vous vous a pas, deuxième game on va utiliser du DS et tout. Hein. Ah. J'arrive. Tu déjà passé. pris un hit ou c'est à l'instant même que tu as pris un hit, travé Après je ne prends hit là. C'est pas bien ma petite. Pas Bon, je suis sur un moteur. Hein. Jake. Attends, attention, Maillard. Attention, Maillard. C'est pas grave, c'est pas grave. Si tu me. Ah, mais y a un t'as démolflammé juste à côté de la camion-chure ai... Ah, oh, mais vous euh, êtes... écoute. Non, euh, je suis pas allé à la camion Ah, ok, les suis J'ai marché sur toutes les flaques, écoute. <rire> Il en avait plus quand t'es remonté. Aïe <rire> <rire> J'étais réveillée donc elles apparaissent pas. Escurez avait... Des d'un de... bon sentiment, d'accord <rire> euh, Oui, mes espoirs espérés. C'est beaucoup alors. T'avais beaucoup d'espoir là. D'accord. Il y a un moteur dans. Le... D'accord. Ok. Attends, faut que je trouve une entrée. <rire> on oh, mais toutes les portes sont fermées là. Allez. Yeah, y a plus rien. C'est parti. La partie commence enfin. On est sur un moteur. On se <rire> Ah, je reconnais ça, c'est du japonais français. C'est japonais. J'ai le matou en feu ah, Ouais oh, il est loin de toi, hein. il est loin de toi mais t'as de l'avance. Hein. Ouais bah, j'ai fait ce que je peux. Mais en tout cas je l'ai. Ok maintenant il m'a vu, ok c'est mon tour. Contre tout oh, ça. Heureusement qu'on qu est là ouais. pour bosser Mistler. Hein. Eh, heureusement. Hein. Ouais ouais, on ah, ouais. peut être les totems alors qu'il passe, côté... passe à côté quand même. Hein. Vous non vous mais écoute deux... moi je pète les citrouilles, euh, c'est plus intéressant. Oui Bonjour. je vois ça. On se coule Attends on finit ouais. le moteur, on est à 90. Allez boss. Ouais c'est ce que je fais. Je fais ça dans le <rire> sang, la douleur, un peu comme le mercredi soir. Yes. Ah oui. Oh, en fait t'es tout blessé. Mais... <rire> il m'a mal parlé. C'est vrai Oui Tu devrais voir honte Ravé. Oui Non, moi je trouve qu'il a raison quand même. Oh, une tâche de sang moi, euh, Ouvrez pas les coffres, je... hein, je vais euh, quoi pas hein. Oh, coffres, oh non J'ai fait co. J'ai fait une bêtise J'ai <rire> <pas chez rire> <des> coffres. <rire> euh... Là il y a un jeune... Gêne... Oh mais il deux jeunes qui sont côte à côte euh... Hey, bisous. Ok. fait bisous. Allez. Je vais le décrocher. Dior, il me tape sur le crochet, il est pas content. Je vais le décrocher. Je me réveille. Je te bouscule. Comment Moi, je veux le moteur, es... je me dis. Euh... J'ai dit que j'allais décrocher. <rire> <rire> il est magnifique, hein. il est un peu bourré, mais magnifique. Un jeu, Fernand Satan. Ouais, oh, il tunnel en plus. Fernand Satan. J'avais pas remarqué. Bah, ça se voit grave pas. Hein. <rire> ah, mais quand même! Et il faut faire un gène là. Ouais, bah, j'ai. Euh... Ça va, oh, oui cassé Travaille, hein! Yep. Avec Mitlera, on est les seuls à travailler, hein! Ah, bah, je suis sur un gène aussi! Comme ça veut pas dire que tu, te... tu travailles? <rire> ah, mais c'est de l'acharnement là! Quoi, il faut aller sauver Ravé? Je ah, bah, oh, c'est de Oh, c'est de l'acharnement! <rire> <rire> <rire> Très bien. Ouais. Je trouve que c'est le bazar sur cette game, quand même. Ça va. En vrai, euh, il a essayé de sal de salement jouer, sauf que nous, on a été propre plus plus. On a joué... Euh, avant de venir. Ouais, ouais, on était plus le chat machine, de le chat machine, tu vois. Tu veux que je te réveille, Maya Oui. Au secours Encore cinq oh minutes Ah oui, on <rire> pourra... Il t'en sort très bien, Ravé. Ouais, Après, on moi pourra moi aller sauver Ravé, Ravé hein. Je trouve qu'il s'en sort bien, hein. Oui, Ravé, t'es ou où Ravé, t'es magie, magie, magie, il est où Il est en bas Le Cros Méchant, t'es où Ah Mais t'es où Pas là Mais t'es où Pas là Cros méchant Ouh Je <rire> suis <'est> pas vrai <rire> Il, est ah <rire> <rire> Il est un peu bourré Tu bluffes Ah Il est un peu bourré Tu l'as semé non Mitlerin euh, hein De qui De quoi Le tueur. Bah oui je l'ai semé, il a je pas un peu réparateur celui-là Si il a totalement réparateur. Ah ouais on est d'accord hein Ouais, il a réparateur le tour joué. Oh J'ai retrouvé Ravé J'ai Non. C'est bah pas, euh, est pas, ça, est oui, pas oui, celui qui tousse du sang Mais Rabi me bloquer Il revient réparateur. vers vous hein Il revient vers votre Attention vers... réparateur, réparateur mais... hein Réparateur, réparateur il est sur un... vous hein Je l'ai dit hein Je l'ai dit, hein. dit ou pas Oui hein. oui oui bah oui oui oui Mais sur vous quand tu dis sur vous j'étais toute seule Aïe <rire> Non non non non non non réveillé, oh. va, Citrouille Nickel. Ouais j'ai un boost de vitesse <rire> Je ça suis fait une fait fusée ouais, Mais qu'est-ce qui m'était bourré Mais qu'est-ce que tu fais Un j'ai. Mais il y a un jeune à côté de la maison. Au secours a... Ah bah voilà. J'ai dit au secours et personne ne m'a aidé hein. J'aimerais souligner on elle, a... le. La on est de tout cœur avec toi Ah bon bah je change d'avis, vous m'avez vachement aidé. C'est trop d'efforts, ça Attends, un générateur près de la maison, c'est lequel Euh. Juste à gauche de la maison il est quand totalement <rire> <Il> est. Totalement bourré Il est tout. Ok, très bien. Oh. Ouais, la, la, la, la, la... Allez salut hein Ouais, il bave. Il bave sur le moteur. Ok, ouais. J'ai vu Charcot. Charcot, elle est blessé. Un rapport avec le fait que ça bave sur le moteur Ouais, c'est Charcot. Il m'arrive de baver sur le moteur euh, des fois. Très bien. T'as pas ça, ton pas bon. BEP électrotechnique, ça... j'ai l'impression. Non. Hey oh yo, Aïe Qu'est-ce qui s'est passé <rire> non, Je l'ai pas vu arriver. J'ai même pas eu de... Bon, la oh, bonne nouvelle c'est qu'il va euh, s'éloigner du moteur. Ça va aller pour les prochains. ou. Non, c'est quand même non. vachement mieux de, de camper à mort. Ah, il campe, ouais. <rire> ouais, il campe. Tu en es à quel pourcentage de réparation de moteur J'en suis à. 85. Combien 85. Ah, ok. Ah Et Il me ramasse Y'a un créneau Non, non, attends. Je... Ouais, ouais. Ouais, il s'est éloigné là, c'est Ouais. Essayez de topper ouais. le moteur peut-être. Euh... Ouais, je vais topper mais je vais pas rester là, à côté. Deux moteurs qui ah, sont tellement... chance, Il va retaper dessus, il va revenir me camper. Le problème là, c'est qu'on a bloqué les moteurs, je crois. Ouais, il y a trois moteurs qui... moteur. deux moteurs qui sont déjà méga proches. Ouais, ouais. Il faut le faire, eh. celui-là. Eh, euh, il revient. Il euh... n'y okay, a que deux moteurs proches. <rire> On est tous en P2, ça, ça va. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, je l'éloigne Le problème du joueur français Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Alors, qu'est-ce qui te fait dire que je suis français, Ton accent du Nord. J'ai pas d'accent Si, tu dis chocolatine, mais à l'envers. Ça n'existe pas chocolatine Y'a qu'un Français pour dire ça Tu as été démasqué, mito Ils sont loin des moteurs, donc si vous pouvez... Bah déjà attends, je me soigne parce que la dernière fois, j'ai pas été soigné du coup. Il y plus la gueule palette à Mikara. T'inquiète. Ah, normalement, il y a réparateur là dans 2 secondes hein. est toujours sur le gène de Il est sur vous ou pas Ah ouais, ouais, toujours. OK. Je suis à 90%. Fais un petit footing autour de la chat. Ouais. Oh là là là là. Attention. Attention Euh je crois que tu es plus faible ou pas. Bon bah Faut pas que je te réveille. Ah, oh non! Ah, le dweed. Ah, ouais, Et c'est euh, Mitlara qui a la. C'est moi qui la map, hein! Ouais! Ouais, c'est parti, on va chercher ça. nanani, nanana. Nanani, nanana. Et puis, il y a une porte derrière moi alors. Oh la Je vois si dans le coin là. Non. Il est dans mes fesses, hein! Et pour le jeu! Alors, il me semblait qu'il restait un totem près de la maison. Ouais, je suis allé voir à l'intérieur, il est pas. Je te libère. Allez, déproche-moi et je redonne un petit coup de carte. Ouais. ouais. Celui ouais. dans la maison, si tu repères celui dans la maison, ça veut dire que c'est pas celui-là. Deux, là-bas. Wow Mais arbitre <rire> Où ça Où Tu aussi. peux redonner un petit coup de carte, là oh. Je vais vers, euh, je pense, le totem être noed. Ok. J'ai peur qu'il vienne sur moi dès que j'ouvre la... la porte, après je vais pas, je vais pas sortir. Je vais trouver Noël les gars. Ok, okay vas-y, c'est au moment, c'est au moment, Mitler. Moi je vais aller oh chercher Ravé à la cave. Et non, moi, je vais sinon... y aller. Je vais. Ok, bah, je viens okay. avec toi. Tu vois, tu vois où je suis ou pas, Ravé euh... Je t'y bague. Euh... Attends, attends, ouais, ouais. ouais. ouais. Cette ouais, porte-là, ouais. elle est ouverte à 99%. Ok, ok, ok. Il va camper. Là, il va camper, c'est sûr. Mais il, doit mettre... il a dû mettre des taches rouges, il faut y aller à plusieurs, là. Ouais. Alors euh, il ouais. est devant, il campe mais comme un.. Devant l'escalier. Ouais. Ah bah oui, c'est moi chargé. Ah oui des ok. Sans On coup. y va On ouais. est... Bon, Très bien. <rire> Aïe Bon, je suis désolé, je peux pas faire grand chose. Ok. Je peux couvrir. Un petit bourreau, et c'est parti Je prends le coup, je prends le coup, je prends le coup, je prends le coup. Vas-y passe oh. Yes Allez Tous à la porte Extraction à gauche Allez-y ah oh, il est derrière moi là. Ouais ouais, je le bloque, je le bloque. Ah yes. Je le bloque. Je le bloque Attention à droite oh ah, Attention Alors oh, si tu peux du bloc qui me ramasse pas, peut-être ça marche. Oh non Ouais. Moi je peux sortir par contre. J'avais un... Yes. <laughs>